« Je suis dans le jardin, une rose trémière, une rose trémière. »« Je ramasse les graines des roses trémières. » Les graines. Bonjour Aujourd'hui, je suis sur ma terrasse et je vais semer les graines de rose trémière. Les graines de rose trémière. Les graines de rose trémière. Je vais faire des semis. J'ai pris un pot, une soucoupe une soucoupe dans le pot j'ai mis de la terre dans le pot j'ai mis de la terre un arrosoir j'arrose un petit peu Je pose les graines sur la terre pour que les graines ne s'envolent pas, je mets un peu de terre dessus. Voilà Il faut deux ans pour que la rose trémière grimpe et donne des fleurs. Deux ans Ici, j'ai semé des roses trémières il y a un mois. Un mois. Les graines ont germé et ont poussé. Les graines ont poussé. Et maintenant, j'ai des petits plans de roses trémières. Au revoir